Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers inconditionnels de GAO Info, merci à vous et bienvenue sur votre émission Invité du jour. Invité du jour reçoit ce jour M. Abdou Maïga. Abdou Maïga, il est promoteur de TechnoCib BCG GAO, l'une des premières grandes écoles de la cité des Askia. M. Abdou Maïga, bonjour et bienvenue. Bonjour, Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Abdou Maïga en réalité Bon, il n'est pas, pas, pas facile de, de parler de soi et moi c'est comme vous l'avez dit, je suis natif de Gao, je suis enseignant universitaire et promoteur de l'école d'enseignement supérieur de Técnon sur et J'ai fait mes études fondamentales à Gao, à Makala, puis le lycée de Sibou. Après j'ai eu la chance d'aller à l'étranger. Et précisément à Tunisie où je suis resté 18 ans. Je suis rentré définitivement au Mali en 2006. De 2006 à 2015, j'étais à Moko. J'enseignais dans les écoles universités. aussi, il y avait un bureau d'études. À partir de 2015, et je pensais que le moment était venu d'aller m'installer définitivement à Gao et m'investir principalement dans le domaine de l'éducation. De l'éducation, l'idée, c'est comme ça que l'idée de créer une université, surtout dans une zone, une zone vraiment en à l'insécurité. Bon, l'idée de, de, de, de créer l'université, je crois qu'elle est, est très ancienne. Est déjà quand j'étais étudiant, je suis presque convaincu que j'irais vivre à Gao c'est ça qui m'a empêché d'aller à l'aventure parce que là tu me il y a beaucoup d'amis qui partent au Canada qui partent en France je tenais tellement à aller vivre à Gao que je me disais non ben, je suis rentré au Mali à partir de mon pour préparer mon retour à Gao et comme j'étais enseignant déjà en Tunisie je me disais que et, il était tout naturel de, de penser d'abord à, à m'investisseur pour de l'éducation maintenant revenant à Gao je crois que euh, une grande ville comme Gao, même en période de paix, et mérite d'avoir des établissements d'enseignement supérieur à plus forte raison avec la crise. Donc je suppose que c'est dans le domaine de l'éducation. Comme d'autres l'ont fait avant moi, le docteur Amada, le docteur Gassouman et bien d'autres, je crois que ça ne peut être que bénéfique pour le retour de la paix définitif au gouvernement du Mali. Euh, Monsieur Méga, est-ce que vous pouvez nous parler des de, grandes de, de grand, de je vais dire, que vous pouvez nous parler de votre université? Bon, l'Étendue euh, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un établissement d'enseignement supérieur et qui a ouvert en 2015 et avec le concours de d'autres cas de la région, nous sommes six à, à se mettre ensemble et, et concrétiser cette idée. C'est une école qui œuvre principalement, sinon exclusivement, dans le domaine des sciences de, de gestion et de technologie. Ok. Et, mais et, connaissant la concentration également des enseignants du, du supérieur à Bamako, comment vous arrivez à gérer la question des enseignants au niveau de GAO De loin. Et, les gens pensent toujours que GAO était un désert en termes de, de cadre. Mais en réalité, moi-même, j'ai été surpris. Et il y a de quoi pouvoir faire fonctionner l'école supérieure. Il y, a, il y a des cadres dans, dans les différentes banques, il y a des cadres dans les différentes administrations, il y a des cadres dans les différentes zones il y a des cadres dans des structures comme l'armouissement et bien d'autres. Donc nous nous appuyons principalement sur cela. Et quelquefois, on se fait appuyer par des enseignants qui, qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de Komoko principalement. Donc, oh, certes, il y a des difficultés, mais je crois que ces difficultés... Euh, on va en parler très bien. Je, vous je vous parle dans le des, des sont enseignants. Des enseignants, qui sont font... des, enseignants il y a des il y a des difficultés au niveau de, au niveau de la mobilisation de, des enseignants. Mm -hmm. Mais je crois qu'on a suffisamment sur place de quoi faire fonctionner... Et un établissement d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences de gestion. Et tous ceux que nous utilisons comme enseignants ont envoyé leur, leur master. Ils sont tous sortis. Dependent de leur de master. Okay. Monsieur Oveiga, de, de, de 2015 à l'Orikanal, vous êtes à combien de promotions pour euh, TechnoCycle, BCG et de Gaon bon, Nous, on a ouvert en 2015. Et quand on a ouvert, on a ouvert avec toutes les classes. On a ouvert, euh, la licence 1, licence 3, et on a ouvert avec les masters. Donc, on a commencé à avoir des diplômés déjà à partir de 2016. Donc, de 2016 à maintenant, donc, euh, il faut compter, je crois qu'on est à 6 promotions, promotions. promotions. Mais, monsieur Maïga, et quelles sont les filières qui sont disponibles au niveau de votre université à Gao Bon, je disais tantôt que nous sommes dans le domaine des sciences de gestion. Donc on a les finances, on a la comptabilité, on a la gestion d'entreprise, on a le marketing communication, on a la logistique, on a la GRH, on a la gestion des projets, on a aussi l'informatique de gestion. Et nous sommes disposés à, à, à, à, à, à, à élargir, ça dépend de, de la demande. Chaque fois qu'il y a de la demande, vu les partenariats que nous avons avec nos établissements, les curriculums sont déjà prêts. Donc dès qu'il y a de la demande, nous sommes toujours disposés à ouvrir la commission qu'on soit sûr qu'on ait les compétences euh, au niveau de, localement pour pouvoir assurer le minimum de, de qualité. En termes de, de nombre, on peut dire que vous êtes à combien d'effectifs de la création à, à, Maintenant, vous à former combien d'étudiants Former ou bien les effectifs actuels Effectifs actuels ou formés Oui. Donc, Donc euh, oui. Et, et, nous avons ouvert en 2015 avec 38 étudiants. Et je n'ai pas les effectifs de cette année, mais nous sommes autour de 300-400. 300, 400. 300, 400. 300, 400. 300, 400 300 400 étudiants. Et le nombre d'étudiants formés, c'est en moyenne, il y a une cinquantaine par an. Par voilà. 50 ans, an. 50 ans, donc oui. on peut dire trois voilà, cent, ans après. Ans, oui. 50 ans, par an, et licence et master compris. Vous formez, est-ce que vous suivez vos étudiants à la, après la, à la, les études Bon, nous ne les suivons pas de façon je dirais, formelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'outil, on attend les pensées. Mais nous sommes en contact avec la plupart de tous ceux qui sont utilisés localement. Nous savons notre progression. Nous les invitons même à venir gratuitement et à se recycler. Chaque fois qu'il y a un nouveau module qu'ils n'ont pas vu, ils venir suivre, ils peuvent venir se perfectionner. Nous continuons à rester une femme. D'accord, M. Miga, vous avez, après l'université, de vais dire l'enseignement supérieur, vous avez créé un lycée, puis un second cycle. Est-ce que vous pouvez nous en parler Bon, effectivement, déjà quand j'ai ouvert en 2015 au niveau de l'université, c'était pour répondre à un besoin immédiat, certes, mais c'est aussi essayer de relever le niveau de, de, la, de la qualité des, des enseignements ou des structures localement. Donc déjà je savais que progressivement je ai avoir les, les autres niveaux d'enseignement. donc Après l'université, on a ouvert le, le lycée en 2019, et nous avons eu nos premiers de cette année. Et cette année, c'est le second cycle qu'on a ouvert. Et peut-être dans quelques années, on sera jusqu'au niveau du, du presse scolaire le euh, Mais euh, les, les, les taux de réussite euh, au niveau du lycée, si vous nous en parler, vous avez dit que vous avez déjà. Et vos premiers bachiller, l'année scolaire 2021-2022, oui. quel est, est le taux de réussite à votre Bon, le, le taux de réussite, déjà au niveau des classes intermédiaires, au niveau des 10e, 11e, <coughs> nous n'avons pas 100% de réussite, parce que chez nous, ce n'est pas forcément fait faire passer les gens oui. mmh. Donc, La... Donc, non, non il y a des redoublements en 10e, il y a des redoublements en 11e, mais c'est des, des taux très faibles. C'est 2-3 élèves qui échouent. Qui Maintenant, au bac cette année, nous avons, nous avons présenté 21 candidats et, et 16 ont, ont reçu le bac euh, avec des mentions aussi pour certains. Donc on a eu à peu près un taux de 76%. 76% au bac. Un taux honorable, et le lycée s'appelle euh, les, les, les élites. Et le groupe scolaire, enfin, le groupe, euh, je veux dire, euh, euh, le cycle secondaire. Pour oui, c est, c est, on, Les élites aussi. On dit le lycée les élites pour le lycée et oui. le collège les élites pour le, pour le, second, le cycle. second cycle. La particularité de notre lycée, c'est que c'est un lycée à 100% privé. Donc nous n'acceptons que ceux que les parents même nous ont amenés. Vous euh, ne pas, recevez pas d'étudiants des, des de l'État. Nous ne recevons pas, non pas par, par exclusion quelconque. C'est uniquement pour pouvoir mettre un règlement intérieur auquel les parents ont adhéré. Donc nous tenons énormément sur la discipline, sur la motivation, sur le comportement de l'élève. Pour cela, nous avons dit qu'il faudrait que les parents s'engagent. Pour avoir l'engagement des parents, nous avons donc dit qu'on ne reçoit pas ce que l'État envoie. Donc vous avez des contrats avec les parents Nous avons des contrats avec les parents. Ils signent le règlement intérieur avant l'inscription de leur enfant. Et ils sont obligés de suivre l'enfant au quotidien parce que nous les informons de toutes les évolutions par rapport à l'enfant. Au-delà d'être un lycée à 100% privé, c'est aussi un lycée à vocation scientifique. Nous n'avons que les filières scientifiques la sur la science expérimentale et la science économique. Très intéressant, Très intéressant Monsieur Omega. Et Les perspectives pour le groupe, je veux dire le groupe CG gao dans l'avenir. Qu'est-ce que vous Propose. Bon, les perspectives pour le groupe, comme je vous le disais, c'est continuer à améliorer le, la qualité de, de nos cours et c'est essayer d'avoir l'ensemble de la chaîne, du préscolaire jusqu'à l'université et c'est surtout donner le goût des études à nos enfants, à nos petits frères, à nos neufs à partir de la région, parce que il faut le reconnaître que Gaon n'est plus ce qu'il était quand on était jeune en termes d'amour de, de, de, de, des études. Et vos rapports avec euh, l'administration scolaire au niveau local Oui, ça se passe euh, très bien et nous sommes encouragés, nous sommes soutenus, nous sommes écoutés et vraiment nous ne pouvons que leur dire merci. Monsieur Le il n'y a pas une entreprise sans difficulté. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés de votre euh, groupe scolaire Je veux dire de votre... Bon, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'entreprise sans difficulté, au point que les difficultés que nous rencontrons, le nous les trouvons normales. Donc, on ne les voit même pas comme, comme difficultés. Parce qu'il faut chaque fois se remettre en cause, il faut chaque fois chercher à améliorer. Mais la difficulté principale, c'est au niveau de. De la mobilité de nos ressources humaines. Je vous disais qu'il y a des cadres, mais c'est des cadres qui sont très mobiles. C'est des gens qui sont en poste aujourd'hui, demain ils sont affectés ailleurs, c'est des gens qui viennent pour des contrats limités, demain ils sont Donc chaque fois, pour la plupart, il y a renouvellement. Donc c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est l'enclavement de, de, de la région, de la vie. Et nous avons un réseau d'enseignants au Niger et surtout à Moko, des collègues enseignants qui seraient prêts à venir nous épauler. Mais malheureusement, compte tenu de, de la situation euh, d'enclavement de la, de la ville, cela n'est pas très exploitable pour l'instant. Et même au moment où je vous parle, ce matin même, il y a un de nos professeurs euh, qui, qui doit se rendre à Gao pour nous appeler pour un mois. Et donc ce sont, les, ce sont ces, ces types de difficultés que nous rencontrons généralement. Mais, Monsieur Mega, est-ce que vous avez des regrets après avoir tout abandonné pour aller vous installer? Ah, des non. non, non. Au contraire, au contraire. Et quand je me regarde dans le miroir, je suis fier de moi. Je me dis que je ne pouvais pas avoir meilleure décision que, que venir et voler, parce que je vois et combien de gens ces structures ont soulagé. Il n'y a pas que ma structure, il y a d'autres enfin, structures, les structures de docteur Amada, les structures de docteur Agassim, pour ne citer que ces deux-là. Donc nous sommes là-bas, nous participons à l'instauration de la paix, nous fixons les gens sur place et donc pas de regret du tout, du tout, du tout. Avez-vous un appel à l'endroit de l'administration des parents d'élèves et de l'ensemble de la population de GAO qui nous suit à travers GAO moment? Bon, à l'endroit, l'administration pas tellement, parce que je crois que l'administration elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, peut-être, si on dit l'administration, peut-être les autres autorités pour, pour qu'elle mobilise davantage les, les, les ressources qu'il faut pour, pour, ce, pour ce secteur qui est la base de tout développement. Maintenant, les parents, oui, les parents pensent que s'occuper des enfants, c'est les envoyer à l'école, c'est les acheter les cahiers, c'est les acheter les motos. Nous le disons de s'impliquer davantage. Et les enseignants ne peuvent pas tout faire, les écoles ne peuvent pas tout faire. Le gros du travail sur le suivi à la maison, c'est. Voilà. Donc, si j'ai un appel à lancer, c'est cela, demander aux parents de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Un dernier message à l'endroit de nos inconditionnels Bon, je crois que c'est le, le même message que je viens de lancer aux parents, c'est de dire euh, qu'on soit un parent, qu'on soit un jeune frère, qu'on soit euh, grand frère, soeur, cousin, il n'y a pas mieux qu'investir dans l'éducation. Moi, je, personnellement, je ne vois pas et, et un investissement plus porteur et, et même plus indispensable que euh, le domaine de l'éducation. Donc euh, leur disons et. Investissez, investissez, investissez dans la formation de nos enfants. Merci, investissez dans la formation de nos enfants. Nous étions avec euh, M. Abdou Maïga. Abdou Maïga est le promoteur du groupe euh, TechnoSup BCG GAO. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur euh, GAO Info avec un autre invité du jour. Merci.